J ai, j ai, j ai, Mais franchement, là, cette année, tu prévois quoi, là? Dans un temps rapproché, là, là, tu prévois quoi, là, dans ton là, cas? Là, là grain, il, il faut souvent relocaliser. Là, moi, je n'aurai jamais d'un autre milieu de vie. Un milieu de mort, là, plus jamais, jamais, jamais. C'est que là, ma soeur et moi, avec une amie, on est en train de regarder pour acheter une maison intergénérationnelle. Puis il va falloir que soit je, euh, j'héberge quelqu'un qui va être logé, nourri pour prendre soin de moi, temps plein ou j'embauche une équipe, mais tout ça va me coûter de l'argent, tout ça, je le réclame. Cet argent-là, je le réclame. Parce que c'est de leur faute, je suis obligée d'en arriver là. Je suis obligée d'en arriver là pour survivre. Parce que moi, je ne survivrai pas dans un milieu où on m'interdit de parler, parce que j'ai une exemption médicale, et j'ai les preuves, j'ai les documents de ça. On m'a interdit les... de parler? De parler. Ah, Mais qui t'a interdit de parler? C'est-tu par rapport à ton métier? Euh... Non, non, non, dans... non, non, non, non, c'est pour pas que je suis personne de la COVID. Il faut que quoi? faut que je suis personne. personne de la COVID. Il oui, faut oui, oui, oui. que je regarde le mur. Il que fallait que je parle pas, que je regarde le mur. Je n'avais pas le droit de sortir. J'étais maintenu, contenu par la force physiquement pendant trois mois et demi. Et chaque retour de suite... On m'a interdit le retour à ma ressource. Et le décret dit. Sous aucun prétexte, j'ai écrit, sous aucun prétexte, un responsable peut refuser un résident de réintégrer son domicile. Aucun. En mars, Mme Janine Parenteau, la responsable des soins de la coopérative de soutien à domicile de Laval, oui. bon, interdit que je puisse revenir chez moi. t'interdit de revenir chez toi? De revenir chez moi en mars madame. Alors que c'est ta volonté, c'était ta volonté de revenir chez toi, étant donné que, encore là, tu étais mieux chez toi que dans ce milieu-là. Non, non, non, non, c'est ce plus simple que ça. Ils ne m'ont pas hospitalisé en mars. J'étais là quelques heures. Parce que j'ai des multiples comorbidités j'étais trop à risque. Les médecins paniquaient. Ils paniquaient. Ils Madame Mme Dubé, vous êtes bien trop à risque, on ne peut pas vous traiter. On ne peut même pas vous traiter. La comorbidité, c'est quoi au jeu ben c'est ça que je vous nommais tantôt. C'est, penséopénie, insuffisance surrénale, euh, pneumonie euh, d'aspiration à répétition, infection urinaire à répétition, ça me donne des infections chroniques. Ça, c'est tout de la comorbidité. Oui. C'est pas nécessairement du COVID-19. C'est tout sauf le COVID. C'est tout sauf le COVID. C'est donc qu'ils disent que comorbidité, c'est le COVID-19. Ben non, les comorbidités, c'est des cancers, c'est diabète. Euh, euh, Mais pourquoi le gouvernement dit que la comorbidité, le euh, COVID-19, c'est euh, des cas de comorbidité? C'est quoi? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que 97 des décès qui avaient affecté au COVID, a fait quelque chose, il y en a 210 qui sont réellement morts du COVID. L'INSPQ a revu ces chiffres-là. Mais on le savait, à vous de, le deux fois en conférence de presse, que le lien épidémiologique, il rentrait les cancers, il rentrait les AVC, il rentrait tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Tout ce qui est comorbidité, c'était rentré dans le COVID. C'est rentré dans le COVID. Ah, c'est épouvantable, c'est criminel. C'est une fraude statistique confirmée. C'est une fraude ah, statistique. Confirmée. Confirmé. Confirmée les RCPCR. pcr la château du Québec ne peut pas rien faire là-dessus. Il n'y a pas de personne qui peut loger une plainte et poursuivre ces gens-là. Il ne, ne veut pas rien faire. Moi, j'ai porté plainte à la police. Ils ont refusé de prendre ma déposition pour le voie de fait le 11 septembre. Ils ont refusé ma déposition pour le voie de fait commis par l'agent de sécurité pour ma personne. Et pour aye. les séquestrations illégales et les tests forcés. Et le refus de me prendre à ma résidence. On m'a testé deux tests. Elle m'a dit « Je ne reprends pas Madame Dubé chez elle. » Je ne reprends pas Madame Dubé chez elle. Je demande, j'exige, deux résultats de tests négatifs avant. Moi, les couvillons, je savais qu'ils étaient dangereux parce qu'ils vont faire un produit contre notre barrière hémato-encéphalique, ce qu'on appelle en langage commun notre barrière sans cerveau. Ça, c'est l'effet de une cellule. Il y a une raison pourquoi les élites nous demandent, ils veulent aller aussi profond alors que le postillon d'un asymptomatique sur le village. Pourquoi ils vont 20 cm à l'intérieur de la voie de la C'est parce qu'ils déposent probablement des nanoparticules parce que les, les, les, les en plus ils font des fractures de 10 secondes. Il y a eu des leak brain. Il y a eu des cas de leak brain aux États-Unis où ça a pété la barrière amatante en cépalique, puis le liquide intracérébral est sorti par le nez. Ah c'est effrayant. Il, il s'est prouvé, il prouvé dans les, euh, les études les, les études scientifiques qui ont fait qui délivre des médicaments au travers de la barrière hémato encéphalique en faisant ouvrir la barrière par des ondes micro-ondes ciblées. Et ces ondes micro-ondes ciblées, Pierre Gilbert, depuis un, un peu sur leur juste, en parle depuis 25 ans, qu'avec les cristaux liquides et nanoparticules maintenant, ils ont changé de nom, ils vont pouvoir ouvrir cette barrière hémato encéphalique pour que les cristaux liquides puissent monter au cerveau puis ils vont contrôler les gens comme des hommes dits. Mais voyons donc! Ils vont les contrôler comme des zombies. C'est des études scientifiques, ce sont des faits. Ils sont rendus, là, qui peuvent l'appliquer, Oui, oui, oui. La 5G, pourquoi vous pensez confinement qui garde tout le monde à l'intérieur à partir de 8 heures? Oui, c'est pourquoi. Pour c'est pour savoir où poser les antennes. Parce qu'ils nous géolocalisent, ils savent parfaitement on est où. Ils savent parfaitement maintenant c'est où qu'on doit poser les antennes. Puis c'est depuis, depuis le, le, le, le confinement au printemps que... que que le, le 5G a été déployé pendant la nuit. Comme les, les « chemtrails, c'est pendant la nuit. Donc c'est la nuit qui font ça, à l'insu de la population puis… À l'insu. Ah, voyons Et puis, donc. Oui, entend... J'entends des travaux de « check-back » qui les ont pas posés sur le des églises, parce qu'ils posent sur le toit des écoles, sur le toit des CHSLD, sur le toit des hôpitaux en premier, sur les toits des résidences pour aînés en premier. Mais pourquoi en premier? Pourquoi, là? Parce qu'on élimine les plus vulnérables en premier. Moi, je suis malade comme un chien depuis le déploiement. Je suis certaine que les... Donc, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont mourir dans les hôpitaux à cause du, le, du 5G? À cause du 5G. Mais quand il va y avoir le vaccin, ça va être les tacons. Puis c'est un plan d'extermination de masse. Il va y avoir 95% de la population qui va mourir. Et il prévoit plus 80% de cancers d'ici 10 ans. Mais à date, il y a des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines, dizaines de couches, pour même plus les répertorier, ce que j'ai trouvé, de paralysie belle il y a eu des décès, des décès, des décès, des décès. Même un médecin, trois jours après, il est mort. Mais une infirmière qui a été filmée était la première aux États-Unis avant le, le, le, le vaccin COVID. Elle était en conférence de presse devant tous les médias. Elle était en train de dire, frontline workers, got the first, sais. on a eu les premiers traitements, blablabla. Là, on commence à avoir mal à la tête et tout ça, fait un choc anaphylactique. Ouais, voyons donc. Allez, allez, là, je sais que la Russie là euh, vient de faire, faire son vaccin, par euh, euh, ça vient de l'Algérie, je crois, il l'appellent le Sputnik quelque chose, ouais. et, et euh, ils vont commencer à distribuer, je sais pas quelle sorte de vaccin que la Russie ben, veut euh, inoculer à, à ses membres. l'impression que c'est vaccin, vaccin à base de ou quelque chose comme ça. Donc la Russie, les Russes ne seront pas intéressés à tuer leur monde comme le fait ici euh, notre euh, beau pays capitaliste. Ça. Donc la Russie qui, qui est dit communiste euh, va est protéger ça. son peuple alors qu'ici les capitalistes vont nous tuer. C'est ça? ça. Ouais, ouais. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Ben, c'est ce que moi, puis des spécialistes entrevoient, en, en, en mais ça ne veut pas dire que c'est des faits, parce que ça, je n'ai pas vérifié. Je serais bien curieux de savoir si la Russie, eux autres, c'est sur les marchés boursiers, comme ici. Parce qu'ici, on non, sait ça que c'est la France, euh, c'est la Chine et, euh, et l'Allemagne, avec euh, l'Institut Pasteur qui, ouais. qui ont fabriqué ça, euh, ce fameux vaccin-là, et qui ont créé le fameux virus ben, en question, fait... et qui en ben, ont oui, perdu le oui, contrôle. Fait... Alors, c'est complètement fait... faux. Puis, euh, si on regarde, euh, ils ont fait des, des, des analyses depuis, je ne sais pas combien, de dix ans en arrière. Et puis, il n'y a pas plus de décès euh, en moyenne tous les mois, les années précédentes, que cette année. Il vous fait quelque chose que vous pouvez noter. Vous pouvez les chiffres. En 2015, la grippe a fait 223 décès au Québec par jour. Combien? 223 décès au Québec par jour, le mois de janvier. Si on le total, on va avoir... Peu près au Québec. Les... Au Québec. En 2015, 223 par jour au mois de janvier. C'est ça. De la grippe. OK. Et là, ça donnait. Ils fait calculés 223 fois 30. Ça donne à peu près 6 000, 7 000. Là, mettons, on met à 7 000. Ça donne environ 7 000. On serait dans les chiffres. Et là, ils disent qu'il n'y a pas de grippe. Aouda vient de dire qu'il n'y a plus de grippe, là. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben, C'est quoi cette affaire-là? Il y a le cas qui ne marche pas, là. Ils disent qu'il n'y a pas de, ben de, de grippe. parce ben, ben, que la grippe. Donc, la les urgences manche. sont vides, il faut croire. Les, les... Les stationnements, ils ne doivent pas être remplis, les stationnements d'hôpitaux, là. Non, non, non, les étages, moi, on m'a dit que le dossier trauma, ici où je suis, finalement, j'ai réussi à avoir une chambre, grâce au service de police. J'ai réussi à avoir une chambre aussi. Mais ben, mon cas était d'urgence vitale. Possiblement que je serais rentré sans service de police. Mais j'ai dû appeler six fois 9 à j'ai les documents, j'ai pris une photo de mon dossier médical à Sainte-Marie. On m'a envoyé à Sainte-Marie parce que euh, sacré-cœur ne prend plus d'ambulance. de la santé. Les centres de traumatologie sont fermés aux ambulances. Euh, le gouvernement laisse crever les malades et les grands blessés, à moins qu'ils soient en urgence vitale. Ben oui, mais ça a pas de on a, on a attendu, Jacques-Antoine, que je sois rendue en urgence vitale. On a attendu que je dépérisse jusqu'à arriver à 33 ans. Encore en urgence vitale. Encore, parce que ça fait du... Pour pouvoir t'opérer. Pour pouvoir m'opérer. Ça, ça veut dire qu'eux autres savent qu'en urgence vitale, l'opération peut réussir comme elle peut être un échec. Puis, ils n'ont aucune responsabilité là-dessus, c'est ça? C'est ça. Bien là, c'est qu'on a demandé mon autorisation pour des transfusions sanguines. OK. C'est épouvantable. Oui. Moi, le... Les transfusions sanguines, est-ce que tu es au courant de ce qu'ils peuvent te transfuser? Est-ce qu'ils ouais. peuvent te, vraiment te faire la preuve que c'est les bonnes transfusions, que c'est le, le bon type pas de... De, de sang aussi? Un... Moi, tu sais que j'étais avec euh, une des victimes du de sang contaminé, Janine Mazoral, Marie-Janine Bertrand Mazorol, et euh, elle a passé à la télévision avec euh, Sylvie Surprenant tant que a oui, le cas du de sang contaminé. Et euh, je sais que euh, Paul Martin euh, était dans ce fameux commerce de sang contaminé là et euh, c'était quelque chose qui a fait euh, un scandale ça et euh, aujourd'hui, ben, <coughs> je vais dire je vais franchement ils lui ont injecté à l'hôpital Notre-Dame du sang contaminé elle était elle avait environ 14 ans elle ne connaissait absolument rien Ils on dit, si on ne t'injecte pas du sang tu vas mourir il a fallu qu'elle signe et ils lui ont injecté du sang contaminé mais Janine, malheureusement, elle est décédée. Ça a été ma ah. conjointe, ça faisait quasiment quatre, quatre ans que j'étais avec elle, alors qu'elle est décédée. Et je vais te dire, franchement, ils lui ont à... injecté du sang oh, contaminé. C'était votre conjointe? C'était ma conjointe. Non. Oui? Non. Oui, oui. Puis elle est décédée. Et c'est la seule qui a, euh, <coughs> je vais te le dire, c'est la seule qui a deux certificats de décès qui ont été acceptés par euh, Urgène Bourgi, salon funéraire. Ils m'ont fait. Euh, ils ont rempli deux certificats de décès. Une qui est la personnalité juridique, Janine Mazoral, avec son numéro d'assurance sociale. Je ne l'ai jamais signée Parce qu'une personnalité juridique ne meurt pas. Parce qu'elle est inanimée. Elle n'a pas de vie. Je vais présenter ça le 11 février prochain au palais du 6 à Granby. Alors que l'autre, c'est Marie-Janine Berton de la famille Marézorol. Elle, elle n'a pas de numéro d'assurance sociale. Et elle, j'ai signé son décès parce qu'elle, elle était animée, elle était vivante. C'était un verbe de chair et d'âme. J'ai tout gagné ça à la cour. Et quand j'ai gagné ça, moi, le métier, j'ai commencé en 2002. J'étais un entrepreneur en maçonnerie. J'avais, j'ai eu beaucoup d'employés à ma charge. J'étais à Valor des Ormeaux. Il y avait le bizarre et euh, je faisais du résidentiel, commercial, industriel. Et on m'a mis dans la rue. Et pour ne pas perdre mes jugements, et le, le gouvernement a tout fait, il m'a tout enlevé, parce que ce qui est important, c'est que je renonce à ces jugements-là, que je renonce à l'article 1 du Code civil et à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et je n'ai jamais voulu, et je resté pauvre toute ma vie pour garder la reconnaissance de la nature humaine par rapport à la personnalité juridique. Toi, Pascal Dumé. Dans le système médical, par la loi sur les laboratoires médicaux, c'est un défunt parce qu'ils disent qu'un enfant fétal, c'est un défunt. Pas un enfant embryodère. Non, un enfant fétal. Et à l'article 221 du Code, de, du code criminel, stipule à quel moment un enfant devient un humain. Pourtant, le mot « enfant », c'est synonyme d'humain. Mais dans la loi, le gouvernement a écrit ça. « À quel moment un enfant devient un humain ?» L'article 221 du Code criminel. Moi, j'ai tout gagné ça. Ce que tu me dis là, ça me révolte. Et moi, je m'en vais en cours, là. Je m'en vais en cours le 11 février. Moi, là, ton dossier, là, il est d'une richesse inouïe et extraordinaire. Et il va être public. Et peu importe ce qui se passe actuellement, je vais te dire franchement, moi, il a fallu que je monte un scénario. Un scénario euh, qui avait comme, euh, comme plus objet, plus si plus tu veux. Mais, ben, je comprends ce que vous avez parlé il y avait j'ai monté un scénario qui avait comme objet ok euh, c'était une, une menace mais euh, une fausse menace parce qu'il n'y a pas de menace là-dedans c'est parce que les tribunaux judiciaires ne voulaient pas me recevoir parce qu'ils m'ont toujours menti depuis 25 ans ils ont renversé les jugements des autres juges de même juridiction ils ont renversé les lois je suis la personne au Canada qui est allée le plus loin pour, euh, euh, pour démontrer les crimes que commettent les juges dans l'exercice de leur fonction, Il n'y a pas personne qui a fait ça. Je suis le seul qui a fait ça. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, ben, euh, je vais te dire franchement, il a fallu que je passe par euh, cette fameuse menace-là et j'ai hâte de voir quel juge va siéger le 11 février prochain au palais de justice de Granby. Et si tu veux entendre le procès, il faut que tu sois dans, avec un, il faut que tu un ordinateur et que tu ailles chercher ton, le programme Team parce que ah, j'ai passé en cours avec vrai. le programme TEAM et, oui, et oui, faut, faut de demande, puis, euh, il faut faire la demande puis s'il accepte ta demande tu vas pouvoir euh, euh, participer au procès, entendre le procès euh, sur ton vous ordinateur, peu importe où tu es. Avez-vous le lien puis je, corde, je communiquerai avec les, gens de, avec les gens de la cour pour leur demander l'autorisation? Euh, il, euh, il faudrait que je t'envoie ça, c'est le palais de justice de Granby donc euh, je vais dire franchement je euh, je suis pas en bon terme avec le greffe parce que imagine toi que eux ont signé la formule sj 770 que je n'ai jamais signé et ils se sont déclarés délinquants ils se sont déclarés délinquants dans ce formulaire là euh, qui était euh, deux amendes à payer une pour la compagnie 91 85 88 60 Québec Inc puis l'autre pour euh, la personnalité juridique dit Jacques Normandin et Jacques Normandin était en caractère grand, alors que tous les autres prénoms là-dedans, euh, c'était tout simplement très très pâle, c'était juste pour la forme, c'est tout. Et en plus de ça, quand un juge, quand tu es en cours et qu'il qu qu sort le fameux terme pro-forma, automatiquement ça veut dire que c'est en dehors de la reine. C'est en dehors du pouvoir exécutif du Canada. Donc ça devient tout simplement privé, c'est comme si n'importe qui dans une institution privée euh, décidait de, de te juger. « Oh, mais ça, comment, c'est où qu'on voit? » Mais ça, c'est des choses très, très... Euh... Moi, je suis au courant de ça parce que oui. j'ai étudié ça. Mais c'est tout caché. Ça fait partie de la confidentialité. C'est par la loi au sein du fédéral. C'est des, des renseignements qui sont sous silence à perpétuité par la loi au sein ah, du fédéral. Savez-vous savez -vous ce qui est pire? Comment? Ils ont voté. Savez-vous ce qui est pire? J'ai voté il y a quelques jours le projet de loi 18 qui abroge et supprime quelques mots de sept articles du Code civil. C'est une horreur. On devient sous la Le projet de loi 18? Le projet de loi 18, il y a quelques jours. Attends un peu, je vais le prendre en note. Je ne sais pas même pas au courant. C'est toi qui me mets au courant. C'est une horreur. Attends un petit peu. Horreur. Je vais répondre en Ça, c'est pour les camps d'internement, surtout. C'est le programme de remboursement de la dette, quand ils vont l'offrir, Et qui vont obliger les, les, les, les Canadiens à participer à ce programme de remboursement de la dette. Il n'y a pas d'argent sur le marché. Il n'y a pas d'argent sur le marché. La réserve en pièces sur le marché de $2,296 par tête au Canada, on est 38 800 000 de population. Et chaque dollar vaut entre 905 dollars et ça se à 2000 dollars par pièce. pas compliqué. Donc, c'est complètement bon, faux. Et en plus de ça, c'est les personnes physiques qui sont endettées, et les personnes physiques, c'est la propriété de l'État. Je vais tout sortir ça, moi, là, là, au mois de février. Ça s'en vient. Wow! il n'y a pas un être humain il n'y a aucun verbe de chair et d'âme qui est endetté parce qu'on n'a aucun droit de subsistance la seule, le seul moyen de subsistance que le gouvernement nous a accordé c'est la personnalité juridique qui nous a été confiée et cette personnalité juridique là qui est inanimée tu comprends-tu qui, qui n'a pas aucune vie ouais. c'est un prénom avec un nom de famille et le prénom il y a un numéro d'assurance sociale et ça, ça a passé par tes parents. Puis quand tu lis le certificat de naissance que tu possèdes, c'est le nom juridique de tes parents qui paraît. Ce n'est pas son nom de nature humaine. Et chaque fois qu'il y a un nom de famille, un nom de famille, ça n'a pas de vie. C'est ni masculin ni féminin. Et quand on donne le titre « Monsieur Normandin » ou « Madame Dubé », ben la « Madame Dubé » en question n'a pas de sexe. Parce que, que j'ai un jugement... Dans lequel, s'il si, euh, avait donné un constat d'infraction à Madame Pascal, automatiquement, le constat d'infraction ne vaut rien. J'ai un jugement du juge saint qui a acquitté Drazen Tomic parce que le constat d'infraction a été donné au nom de Monsieur Tomic au lieu de donner son nom de Monsieur Drazen parce que Drazen, c'est le nom de famille, c'est du genre invariable, ni masculin ni féminin, c'est au singulier et ça n'a pas de vie. Tu comprends? Et les dates en question appartiennent à, à, à toutes les messieurs et mesdames qui ont des patronymes. Un prénom, c'est inexistant en droit. Et quand ils se servent du prénom, c'est seulement <rire> pour faire la distinction entre chaque enfant de la même famille dans un lieu de résidence, dans une, dans une, une adresse civique. Tu comprends? Et l'adresse civique, c'est la seule pièce d'identité de ta personnalité juridique qui t'a été confiée, parce que ton ta personnalité juridique, est sur le talon sur de ton certificat de naissance, elle est écrite en envers, c'est-à-dire en réversion, et le chiffre en rouge à gauche en bas sur ce talon-là qui est détachable, c'est le montant. C'est la seule preuve de quoi C'est la seule pièce d'identité d'une personne physique. Quand tu te demandes de mettre une photo et des empreintes digitales, ton ADN ou quoi que ce soit. Sur ton prénom et nom de famille, c'est un vol d'identité puis une corruption de ton identité de nature humaine, commis par le gouvernement. Personne n'est au de courant de ça. Quand il demande de, de faire quoi, de mettre la. la... Quoi, ça? Euh, ben, pouvez vous répéter, quand il demande de faire quoi, que ça va être l'identité? Quand il demande ton identité, la personnalité juridique, là, ça n'a pas de vie. Et quand on, on, on demande... Si le gouvernement demande euh, tout simplement de l'argent en taxe, en impôts quoi que ce soit, il vous attribue tout simplement une responsabilité sur euh, euh, des coûts ou des dépenses ou quoi que ce soit, il n'y en a pas. Parce qu'il il se le demande à lui. Et nous, on n'a absolument rien. Parce que la nature humaine... Tu sais, on va dire comme on dit... Euh, dans, dans la nature, on dit « Et le Verne s'est fait cher et il a habité parmi nous. » Tu comprends-tu nous sommes tout simplement euh, de, de la, des humains, nous sommes des verbes, tout simplement. Nous sommes un verbe de chair et d'âme. Parce qu'un humain, ça n'existe pas dans la nature. L'humain, c'est seulement juridique. Le seul terme à utiliser pour une nature humaine, c'est un verbe. Nous sommes un verbe, tout simplement un verbe. Ils disent, le, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est Jésus-Christ. Il est venu ici pour témoigner de la vérité. Il a fait des miracles, il a guéri tout le monde. Et pour le récompenser, ben justement, euh, si on regarde tout, si on regarde Maman, le Dieu de l'argent, ben, il nous accroche à une croix. Ça va bien, hein? Oui. Et toi, tu es un euh... miraculé, là, actuellement. Je te le dis, là. Tout ce que tu me dis, présentement, c'est... J'en viens même pas, là. C'est une miraculée. Je, je me demande comment tu fais pour me parler. Non, je, je, je sais que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et fait que, écoute, le... je t'enregistre, puis euh, t'es bien enregistré, en plus, là. C'est pas ordinaire, là. Oui. Mais regarde, Pascal... Ça a été tellement plus loin parce qu'ils ont vraiment... Même le commissaire au plein, le commissaire au plein, a envoyé un torchon de romantique connerie. Parce que le 3-4, ils ont dit, oui, c'est vrai, là, le pire, mais c'est vrai, c'est selon les, les, les faits, les dates et tout ça. Mais le reste sur lequel ils s'appuient, c'est faux. C'est le point de son, là-dedans. Ah, écoutez. Ah! Mais souviens-toi bien, Pascal. Oublie pas. Je comprends prendre mais... de... Est-ce que tu me permets juste un instant de... Oui de prendre le téléphone, je, je, sur l'autre. Ah. Ben, dans le fond, tu vas demeurer dans mon oreille, je vais le prendre de l'autre côté. Et tu connais? Je sais que j'ai raccroché. J'ai raccroché. Ben, en fait, j'ai pesé pour répondre, mais ça a raccroché. OK. <coughs> Non, c'est un miracle. Mais juste avant, même. si... Elle... Oui, je sais que c'est un miracle, Pascal, si écoute. C'est un, si un miracle que je sois envie vie. c'est le Seigneur qui va Mais pas Pascal, souviens-toi d'une chose, et sans que ça, ça te révolte, le mot humain n'est pas nature. Tout ce qui est humain. À mention, on disait personne juridique. Mais quand tu, tu lis le, le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed, la, la définition de personne physique, c'est être humain. C'est la même chose. Tu comprends-tu Alors que le verbe, hein, le verbe de chair et d'âme par euh, les saintes écritures, c'est ça la nature humaine. Mais ça, personne n'en parle parce que c'est des païens, c'est des gens qui n'ont pas d'âme qui nous administrent actuellement. Et là, regarde l'église, là, hey, je regarde dans la Saint-Joseph, n'importe quelle église, que tu peux entrer 250, 300, 400, 500 personnes, tu ne peux pas entrer plus que 25 personnes. Et là, depuis justement cette fameuse, euh, euh, euh, comment je peux dire, donc euh, couvre-feu, cette fameuse couvre-feu, euh, de 5 heures, euh, de, je pense c'est euh, de 8 heures le soir à 5 heures du matin, c'est-à-dire de, de 20 heures le soir à 5 heures du matin, mais ce fameux couvre-feu-là empêche les gens de se rendre euh, à l'église pour écouter les, une cérémonie religieuse quelconque. Il empêche les gens de se parler pour dire... Et en plus, euh, il nous a divisé, le gouvernement nous divise. Ouais. Il divise les familles, il divise ça. tout le monde. Avec, avec l'aide des médias, de, de leur part Voilà, et et exactement. Moi, j'ai une compagne, là, je vais vous dire, franchement, on avait recommencé, mais euh, non, c'est... Puis en plus ça, ce que je fais, ça, ça pile ça la rend malade. Donc, je ne sais pas hein, comment je vais faire pour continuer avec. Pourtant, ça faisait 12 ans que j'étais avec, puis j'ai essayé... Ah ouais, euh, j'ai essayé de, tout, de toute manière possible, là, de... et, Elle ne vous soutient pas, là-dedans? Ah, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ah. tout c'est de la chicane tout le temps. Oui, je comprends. C'est comme du... avec euh, ma ma c'est parler, parler de ça, c'est tabou-là, il n'y a pas question de parler de ça. En tout cas, tu es, es une victime, mais tu es, es un miracle de, de, de, de, du bon Dieu, ça c'est certain. Et puis, ouais. euh, ouais. euh, ouais. c'est ouais. triste à dire, mais malheureusement, ce fameux ouais. mal que tu subis regarder... euh, comme martyr, euh... écoute, je pense que ça va aider les gens à comprendre beaucoup de choses quand je vais rendre ça public, ça c'est certain. Et oublie pas une chose, tout ce qui est humain ou personnalité juridique, c'est synonyme. Le mot qui remplace notre existence humaine, c'est le verbe s'est fait cher. Et je vais sortir immédiatement, je te le disais, là, je vais sortir euh, l'article euh, euh, le verset de la Bible qui dit, le verbe s'est fait cher et il a habité parmi nous. Et je vais le rendre public. Parce que tu me fais penser à ça. Et je suis rendu loin là-dedans, mais c'est la première fois que vraiment euh, c'est toi qui me fais dire ça. Puis euh, c'est grâce à toi que que j'y ai pensé, parce que j'ai la foi, je suis un pratiquant catholique. Et oui, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et ça revient. Et nous sommes des Verbes de chair et d'âme, nous ne sommes pas des humains comme le gouvernement euh, nous a créés puis euh, je lisais le livre de René Croteau, écoute bien ça, le livre de René Croteau, euh, je vous euh, oui. le, le livre de René Croteau, c'est « Un patrimoine coopératif défiguré et dénaturé, le mouvement des jardins 1997 à 2003 ». Et René Croteau, là, écoute bien ça, c'est un petit peu, je vais chercher mon... Ma, ma, ma, ma, ma. Je vais, En tout cas, René Croteau, d'une façon ou d'une autre, à la page 10 de son livre, « Des associations de personnes » C'est bien écrit, les membres sont obligatoirement des personnes physiques. Et tu sais que le Code civil s'applique seulement à des personnes physiques. Toutes les lois s'appliquent à des personnes physiques. Le Code criminel s'applique à des personnes physiques. Et une personne physique, c'est un humain. Alors que dans la nature, le Christ n'était pas une personne physique, c'était un verbe de chair et d'âme. Je comprends, c'est comme ça. Il y a juste le mot verbe que... Moi, « verbe » C'est seulement le verbe qui compte. On oublie le mot « humain », c'est fini. La... Le, le « la... humain », c'est un terme qui a été altéré, qui est corrompu par l'administration de justice. Donc, oui. euh, écoute, Monsieur Pascal... Le baptistère, c'est que nous sommes l'enfant. Et quand nous allons voir toute la loi, la définition de. Oui, décision, tout ce qui est, est baptistère, décision, sur le baptistère, même l'Église, écoute, ça, ça reste entre toi et moi. Mais même l'Église, normalement, une fille, son nom commence par Marie, il y a un trait d'union, puis après ça, ils vont mettre Pascal. Puis il y en a qui. Normalement, là, ça prenait généralement euh, trois noms masculins ou trois noms féminins. OK? Euh, séparer par un trait du nom pour faire un nom propre, okay?